Je m'appelle Stéphane Delahaye, je suis délégué au numérique à Martigues, une petite ville de 50 000 habitants, à 40 km de, de Marseille. Euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'on a adhéré à la Ville Internet Donc c'est notre deuxième candidature, une première candidature avec trois arrobas, et là on en est fier, une nouvelle candidature qui a permis d'avoir quatre arrobas, et on, on espère un, un jour atteindre les, les, les cinq arrobases et on fait les efforts pour ça. Et en fait, ces efforts-là, on arrive à les évaluer, à les calibrer grâce notamment au questionnaire. En fait, le questionnaire nous permet, comme son nom l'indique, de nous poser les questions qu'on ne se posait pas avant en fait on disait oui on fait forcément quelque chose autour du numérique, forcément il y a des initiatives, forcément il se passe quelque chose, mais qui fait quoi, comment ils le font, euh, on ne savait pas vraiment par où, par où commencer ou chercher. En fait ça nous, permis, ça nous a permis vraiment d'avoir un cadre de travail qui était absolument remarquable et surtout une base de connaissances qui a quasiment 20 ans, 20 ans avec 4000 collectivités qui se sont cassé le nez, qui ont expérimenté, qui ont réussi à faire des choses remarquables, qui parfois ont échoué et on a récupéré cette base de connaissances, ça nous a fait gagner un temps fou sur certains un projet que l'on a mené, par exemple, sur les tableaux blancs interactifs. Et puis, plus globalement, ça me permet aussi de conforter un point de vue autour de l'Internet citoyen, car il y a bien l'Internet des infrastructures, il y a bien l'Internet des services en ligne, l'Internet économique, mais il y a aussi l'Internet des usages, l'Internet des usages citoyens, et que dans une dynamique un peu marketée autour, par exemple, des Smart Cities, où on parle de ville intelligente, ben, je suis plutôt porté sur le... L'idée que ce sont plutôt les citoyens qui sont intelligents et qui rendent la ville intelligente. Voilà. et Le label Ville Internet me permet de, de, de conforter ça et de le représenter et de l'afficher fièrement à l'entrée de notre ville.